Vision.io est une startup qui œuvre dans l'intelligence artificielle en éditant une plateforme de machine learning dont l'originalité est son automatisation. C'est-à-dire qu'il n'y a besoin d'absolument aucune ligne de code à développer et d'aucune intervention humaine dans la phase d'élaboration des modèles prédictifs ou intelligents. L'autre originalité, c'est qu'elle est totalement générique, elle traite toutes les verticales métiers. Dans les différentes applications que nous utilisons dans le cadre de cette plateforme automatisée, nous avons les cas d'usage standard, comme le ciblage client, quel client va partir à la concurrence, l'optimisation de prix, et nous avons des usages un petit peu plus exotiques et plus évolués, qui utilisent du deep learning, notamment l'analyse d'images satellitaires pour le secteur énergétique, où on va essayer de chercher dans les images satellites des panneaux photovoltaïques. Les grands groupes qui ont des besoins dans l'intelligence artificielle vont venir directement nous voir pour acheter la plateforme et vont l'utiliser de manière autonome. Avec trois clics, elles sont capables d'avoir des modèles prédictifs et intelligents. D'autres acteurs qui œuvrent dans le big data, notamment talent, vont être des vrais vecteurs de diffusion pour nous et vont nous aider à toucher tous ces clients potentiels. Viva Technologie, c'est l'événement 2017 incontournable pour les startups et les grands groupes. C'est l'endroit où il faut être pour rayonner, après avoir été sélectionné à Francia en début d'année comme une des startups les plus innovantes en machine learning, pour nous, il nous semblait incontournable d'être présent à cet événement pour nous exposer davantage à tout cet écosystème.